Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il est déchiré. Oh non! C'est pas grave, on va le réparer. Oh. On met nos casques. D'accord, mais oh. tu as tout ce qu'il faut? Bien sûr, j'ai tout dans mon coffre. Oh! oh. <rire> Et voilà. Wow! <rire> D'après toi, qu'est-ce qu'on devrait prendre pour réparer ton avion? Euh... As-tu une idée, toi? Ah! Oh, facile! Je vais prendre un marteau. Penses-tu vraiment qu'on pourrait clouer ton avion? <rire> je suis pas certaine qu'il va oh. pouvoir voler après ça. <rire> T'as raison. Alors, je vais le visser avec mon tournevis. Euh, non. OK. Est-ce qu'on pourrait le coudre? Non plus. Oh Ah! Oh. Peut-être qu'on pourrait le coller. Penses-tu que j'ai raison? Non. Non plus? Mais non, Christopher, je te ah! Lexi! <rire> tu vas voir, mon avion va voler encore plus vite que jamais. Ah oui? On verra. <rire> oh! oh! <rire> Et... dun What you say, No, no, no. Give me, give me, give me, give me, uh, oh. yeah. Get the feather! No. Uh. Ah! Uh. Ah! Yeah. Ah! Uh. Oh. Wow. savais tu que... Le premier télescope fut inventé il y a plus de 400 ans? L'un des premiers télescopes fut inventé par Galilée, un célèbre savant italien. Il avait une taille de 1,2 m. Aujourd'hui, les télescopes modernes sont beaucoup plus grands. Certains font même la taille d'un autobus scolaire. Leurs images permettent d'étudier l'espace. Oh, ce serait génial d'en avoir un chez soi! Pas vrai? Le savais-tu? Là, tu le sais! Je dois faire une phrase avec ces mots-là avant que ça sonne. Euh, Veux-tu m'aider oh, Oui. Euh, euh, le nuage glisse, sur... Lexi. Oh. Oh, non, c'est pas ça. Euh, euh, Lexi, nuage glisse. Oh. Oh, oh mais je l'ai. Lexi glisse sur un nuage. Oh oui Et hey, merci. Oh. mon maillot de bain, oh. ma serviette, mes lunettes de soleil et... Oh non! J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais quoi? Je m'en souviens plus. Oh non! Je suis pas prêt. Lexi va aller à la plage sans moi. Je me sens pas bien du tout. Hey! Attends! Détends-toi. Hein? C'était comme moi. Moi aussi. On prend une grande inspiration. Et après, on souffle fort comme le vent pour chasser les nuages dans le ciel. On inspire. Et on souffle. Allez, les nuages. Tu te sens mieux maintenant? Oui, mon cœur bat beaucoup moins vite. Ah, tu vois? Oh! Mais où tu vas? Je me souviens ce qui manquait. Mais c'est quoi? Ah, mon chapeau de plage! Ah, mais oui! <rire> <rire> <rire> wow. La devinette de la journée! Tu sais, une des choses que j'adore faire avec passion, c'est de regarder les nuages dans le ciel et discerner toutes les formes que je vois. Une fois, j'étais persuadée que j'avais vu un dragon cracher du feu par les yeux. C'était trop cool! Ah, oh, mais ça me fait penser à une devinette. Comment appelle-t-on un mouton sans pattes? Un nuage! <rire> 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8 9, 10! 10! Oh! oui! Oh! Hey, ça va, Alexis! Oh! oh! Un orage! Hmm. Mmh, J'ai vraiment peur du tonnerre. Oh! Ça va aller. Hein? À deux! Ah! Oh! oh! oh! oh! oh! C'est vrai qu'il était super oh! fort. Oui, oui. oui. Oh, ça me rend vraiment nerveuse, vous savez. Oh. Mon cœur bat vraiment vite. Oh, mais c'est vrai que ça fait sursauter. Mais ne t'inquiète pas. On est à l'intérieur. Mmh. C'est vrai. Est-ce que tu sais ce que c'est le tonnerre? Mmh. Mmh. On va te montrer. Mais... Oh! Qu'est-ce que je fais? Oh, là, là. Ah! oh, oh, oh, oh, oh, oh. Louis-José! On est là, on est là, on est là. Ah. Avant que l'orage éclate, il y a de la pluie. Une pluie toute douce. Ah. L'orage commence, la pluie s'intensifie. Là, on commence à voir des éclairs. Oh, comme il y a des éclairs, il y a du tonnerre. Éclair. Tonnerre. Éclair. Tonnerre. Le tonnerre, c'est le bruit de la foudre. C'est une, une décharge électrique dans le ciel. Mm -hmm. Si tu vois un éclair tu vas sûrement entendre le tonnerre. Oh, wow! Alors, euh, c'est normal le tonnerre pendant un orage? Eh oui! oui. Très normal. Et quand un orage éclate, l'important, c'est d'être à l'intérieur. Comme mm -hmm. ça, pas de danger. Mm -hmm. Ah! <rire> Merci! De rien. <rire> Ooh. Ooh. Attention! Il va y avoir! Belle étoile euh, euh. accent aigu. Que tu fais un vœu en voyant une étoile filante? Il s'agit d'une chute de météore Lorsque plusieurs morceaux d'une ancienne comète ou d'un astéroïde entrent en contact avec l'atmosphère, ils brûlent. Le résultat est spectaculaire. Tu peux observer une pluie de lumière. Ce sont comme des feux d'artifice naturels. Le savais-tu? Là, tu le sais! Tu es confortable, mon ourson. Bienvenue au jeu surprise! Aujourd'hui, on joue à Silhouette devinette. Ah ouais! Charlie, mm -hmm. es-tu prêt? Oui! Parfait! Tu devras être rapide, car tu n'auras que 20 secondes pour relever le défi. Ah. Devine quelle est la silhouette sur la lune. Et c'est parti! Je vais te donner un indice. C'est un animal plein de poils. Ah! Oh. <rire> On dirait deux gros yeux sur la tête et une grande bouche! Est-ce que c'est un crocodile? Pas tout à fait. Ah. As-tu d'autres idées, Charlie? Mmh, mmh, euh, hmm. <rire> Mais non, un crocodile, ça n'a pas de poils. Voyons! <rire> Mais ce ne sont pas des yeux, ce sont des oreilles! et une grande bouche. Euh... Ah! Oh! Oh! Tu entends? Je reconnais ce son! Je sais de quelle silhouette il s'agit! Le temps s'est écoulé, Charlie. Donne-moi ta réponse. Euh, des grandes oreilles, une grande bouche, un grand nez, et un animal qui fait oh! C'est un loup! Oui, bravo, Charlie. Allez charlie, <rire> c'est le temps d'éteindre la Lune. Oh. Bonne nuit. Bonne nuit. Savais-tu que la Lune serait le résultat de la collision entre la Terre et un corps céleste? D'après les scientifiques, notre Lune serait donc un amas de débris formé après que notre Terre soit heurtée à un corps céleste. Tout ça, ce serait passé il y a des milliards d'années. Hmm, ça porte à réflexion. Le savais-tu? Là, tu le sais. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une autre édition du téléjournal Rapido. Aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Notre thème du jour, le ciel. Ouvrez grand vos oreilles et s'ils sont sales, profitez-en pour les laver. <rire> On rejoint tout de suite notre Miss Météo préférée, Madame l'Autruche. Bonjour Gaston. Madame l'autruche, vous avez vu quelque chose de très spécial cette nuit Tout à fait. J'ai eu la chance de voir des perséides. C'est incroyable Mais qu'est-ce que c'est des perséides C'est une pluie d'étoiles filantes, Gaston. Ah, c'est ça Et donc il pleuvait des étoiles On avait vous reçu sur la tête euh, Non, non Pardon les étoiles ne tombent pas, elles traversent le ciel. Oh, C'était magnifique! J'en ai vu au moins 22. Waouh! Eh bien, merci, Madame l'Autruche, pour ce compte rendu. Tout le plaisir est pour moi. Et on enchaîne avec notre reporter au sport, Tutu les Tortues. Tutu, vous m'entendez? Oui, Monsieur Gaston. 10 sur 10, 20 sur 20, 100 sur 100. Excellent. Aujourd'hui, vous allez nous parler du badminton. Oui, plus précisément d'une partie époustouflante entre Bingo le lapin et Brutus le raton laveur. Ces deux joueurs ont donné leur 110 pour frapper le moineau très haut dans le ciel. Le moineau? Oui, le volant. Vous savez, le petit bidule qu'on doit frapper avec sa raquette de badminton. Ça. Ouf! Je pensais que vous parliez de vrai moineau. <rire> <rire> non. Il paraît que la partie a été très serrée. Et comment ça, il paraît? Vous n'étiez pas là? Non, je suis arrivée à la fin. prochaine oui. fois, je vais partir plus tôt. Comme on dit, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. et oui, vous avez tout à fait raison. Merci, Dudu! Et à une prochaine fois! À <rire> la prochaine fois! Et pour euh, finir, nous allons rejoindre notre correspondant à l'étranger, Monsieur le Chat. <rire> <Ouais>. Bonjour! <rire> Excusez-moi! <rire> Je dois reprendre mon souffle. Alors, vous faites de l'escalade, vous mais, <rire> mais, Évidemment, je suis au Pérou, sur le mont Machu Picchu. Le Machu Picchu <rire> Machu Picchu Oh, elle vous souhaite. <rire> C'est une ancienne cité inca qui a été construite il y a plus de 600 ans. Machu Picchu C'est la vieille roche <rire> La vue est belle Oh you, Monsieur le chef Oh pardon, j'avais la tête dans les nuages. Oui, je vois ça. C'est une expression. Avoir la tête dans les nuages, ça veut dire être rêveur ou distrait. Eh bien, je vous laisse rêver. Hein? Bon voyage au Pérou, Monsieur le Chat. Hi, hi, hi. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Revenez nous bientôt pour une autre édition du Téléjournal Rapidoo. <rires>